Vous pourriez de temps en temps euh, chercher des divertissements pour satisfaire un besoin accru d'excitation dans votre vie. Mardi et mercredi, la lune sera dans le scorpion, votre septième maison. Vous pourriez sentir quelques troubles émotionnels conduisant à des troubles relationnels qui pourraient être provoqués par vous-même. Donc ces troubles pourraient être provoqués par vous-même ou ces troubles aussi pourraient être hors votre contrôle. Vous pourriez vous trouver dans une situation où vous devez défendre vos actions. Des actions qui auraient eu lieu discrètement mais qui seraient révélées maintenant comme par exemple si vous vous étiez engagé dans des investissements sans consulter votre partenaire, soit personnel ou professionnel, ou bien si vous étiez dans une relation amoureuse en cachette qui aurait eu lieu discrètement, ou que vous auriez montré quelque affection envers quelqu'un ou quelqu'une et que vous serez questionné à ce propos. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Sagittaire, votre huitième maison. Durant cette période, vous serez capable de trouver les arguments susceptibles de vous sauver dans certaines situations tendues ou délicates. Et vous pourriez maintenant focaliser sur ce qui est important sur votre famille. Vous serez très protecteur de votre famille et vous exercerez vos fonctions et responsabilités domestiques avec beaucoup de soin et de patience, bien que de temps en temps vous pourriez expérimenter un besoin accru d'affection et d'amour. Si vous étiez célibataire, vous pourriez baisser les normes et les critères que vous cherchez chez l'autre juste. Pour être avec quelqu'un, vous pourriez aussi trouver le substitut de ce besoin dans l'excès en nourriture ou en boisson. C'est pour cela il faut être très attentif si vous suiviez un régime alimentaire. Samedi et dimanche, la lune sera dans le Capricorne, votre neuvième maison. Bien qu'il y a quelques euh, oppositions qui pourraient causer quelques nervosités chez vous, mais la lune sera dans une maison très favorable pour vous. Alors la pression que les autres ressentent, vous ne le ressentirez pas autant. Quelques impulsivités pourraient de temps en temps s'imposer, mais rien de grave. Une fin de semaine paisible et tranquille. Vous en profiterez pour vous reposer, vous ressourcer et avoir du plaisir aussi. Vous pourriez avoir quelques planifications à faire pour un projet que vous auriez en tête ou bien des négociations que vous aimeriez amorcer au niveau de votre boulot durant la semaine prochaine. Donc, vous pourriez profiter de la fin de la semaine pour planifier un petit peu.